Qu'est-ce qu'il y a Hello les crâniens. Maintenant qu'on a fini le cast cylinder dans la dernière vidéo, on s'attaque maintenant au cast Equa de T5 sur 6, toujours chez Anayama. Et c'est parti Je perds toujours mon couteau. Ah là. Hop C'est pas un métal blanc comme les autres, c'est un métal noir pour une fois. Ça change. Oh, il est bien lourd aussi, ça c'est vraiment cool ça par contre, je suis censé l'avoir reçu comme ça. Et je l'ai déjà reçu un peu désassemblé. C'est probablement à cause du trajet ou quoi. Pour la création de notre nouveau puzzle, l'univers des planètes a été notre inspiration. Ce puzzle se compose d'une boule solidement prise dans son anneau. À première vue, ils sont inséparables et ne tournent qu'autour de leur axe. Mais est-ce bien le cas Je vais le remonter. Ensuite, je vais tout désassembler. Ensuite, je vais aller le... simplement le remonter. Ouais, C'est parti Oh. Donc en premier lieu, je vais le remettre comme il était censé être. C'est un peu dommage. Comme le métal est fort noir, vous verrez uniquement quand il y a des reflets. Je vais peut-être ramener alors mes lumières plus proches. Peut-être que ça va faire un meilleur contraste, j'espère. Voilà Super plaisant, ça. Première chose, on sait qu'il y a trois pièces dans ce casse-tête. Il y en a une qui ne bouge absolument pas. C'est la pièce euh, périphérique. Et ensuite, on a deux disques à l'intérieur avec deux fentes à leur extrémité. C'est vraiment ça qu'il faut manipuler. Comment je vais les différencier Ah bah, c'est facile. Il y a un disque avec écrit ici. Bon, avec le reflet, je peux essayer de jouer. Voilà, là, on peut lire Anayama. Et de l'autre côté, il y a écrit... Je pense que c'est écrit quoi ou Cast c'est écrit EQUA, c'est le nom du casse-tête. Et l'autre disque ne l'a pas. Est-ce qu'ils sont tout à fait identiques Grande chance ouais. Alors ce qui m'empêche de le faire tourner comme j'ai vraiment envie, ce sont les petits pins ici. Et il y a un pin de l'autre côté. Ici ça fait un triangle. Et je ne peux pas sortir de ce triangle-ci. Au total il y en a donc 4. 1, 2, 3 et celle du dessous. Il faut céder de ces barres. Il faut juste apposer la forme par-dessus. Pas que je fasse n'importe quoi non plus. Voilà, c'est ça. C'est celle-ci que je devais pousser. Dans le disque, il y a un angle. Cet angle fait que je ne peux pas tourner. Donc cette pièce-là ne peut plus tourner désormais. Je dois jouer avec le disque qui traîne. Quand vous voyez des petits détails comme celle-ci, il y a une raison pourquoi ça a été mis pour ne pas le, le faire euh, tourner après. J'ai du mal à les faire tourner dedans. Ça, je ne peux pas tourner plus à cause de ça. C'est moi ou... Est-ce que c'est moi Le moi dans les commentaires, j'en sais rien du tout. Mais cette barre-ci est symétrique. Ça a l'air de partir dans des directions de manière équitable. J'essaie de jouer avec le reflet pour vous montrer. Ah, c'est celle-ci. Celle-ci a l'air plus fine. C'est de si ok, mais celle-là. Bon, c'est peut-être juste moi, hein, mais. Oh Le pin, j'ai pu le faire passer d'un côté à un autre. Le pin de celle-ci est passé en dessous de cette barre-ci. Je sais pas à quoi ça va me servir, mais je l'ai fait. Ah, les deux pieds sont pas identiques. Au niveau du trou, ici, on a simplement une forme comme celle-ci. Mais l'autre, c'est pas pareil. Ici, elle a une, une protubérance supplémentaire. Qui fait qu'on peut pas la pa passer partout. Je sais pas où ça va gêner, mais je sais que ça va gêner. C'est d'office une question d'angle. À partir d'un moment donné, je pourrais avancer simplement d'une étape. Oh le métal commence déjà à me chauffer demain. Je vais voir si je peux pas faire passer par contre le pin de ce côté-ci. Donc le, vraiment le côté contraire. J'ai réussi à faire passer le pin à gauche Parce que je suis rentré Je suis rentré légèrement dans cette barre métallexie pour le faire passer de l'autre côté Et donc là, là faut pas que je me gourre Peut-être que le but Maintenant c'est de le faire rentrer Je peux Toujours pas faire tourner celle-là hein. J'espère que ça va pas s'entendre, mais il y a aussi les, les fêtes de Wallonie qui se passent en ce moment et ils font péter la baraque hein. Bon, j'ai réussi à faire passer le pin de l'autre côté. À quoi ça va me servir Pour l'instant j'en sais rien, mais ça m'a permis d'avoir une nouvelle situation. Je vois pas trop quoi faire. suis trop net. J'essaie de réfléchir. Mais j'y arrive pas. Ouh Là, je peux bouger cette... Pourquoi j'y arrive maintenant Ils s'enclavent. Est-ce que je peux les faire tourner à fond Non, je peux pas. Pourquoi je peux pas Pourquoi je peux pas mais celle-ci, elle tourne légèrement. Oh Ok, maintenant, je vois comment on peut sortir. La fente de la pièce Anayama se trouve vers l'intérieur. Du coup, si jamais celle-là, j'arrive à, la... à simplement la faire tourner. C'est le mot « simplement » qui va pas. Hein. Oh, mes doigts du mal je pense que cette pièce ci doit pouvoir tourner et puis je puisse l'enlever comme ça mais je peux pas le faire tourner parce que ici ça bloque c'est trop épais sur le deuxième disque ce n'est pas épais je pense que simplement je me suis trompé d'orientation donc ça je vais le mettre de l'autre côté oh. Oh, ça va prendre combien de temps, celle-ci On va revenir à sa position initiale. Je pense que c'est mieux. J'arrive plus. Il se casse-tête Ah, euh... oh, mon dieu, il me casse plus les mains que la tête Oh, attends. Qu'est-ce que j'ai fait, là oh, Qu'est-ce que j'ai fait, là j'ai fait n'importe quoi Et... Il y a... C'est moi ou je suis à... Le, le disque là, il est autour de... Mais what Je suis à ça de sortir. Je suis à ça de sortir. J'ai envie de forcer. Oh Je l'ai enlevé Comment j'ai fait Ah c'est le pire ça je trouve Est-ce qu'on est bien d'accord Ah ok, ok, ok. Ouh J'ai rien compris. Déjà ça, ça fait du bien à manipuler comme ça. Hey C'est trop bien comme toupie. Attends je vais voir si j'ai pas un bug. J'ai cassé mes... ma vaisselle. Ah oh non, je vais la casser. Putain, ça me rappelle les Beyblades. Hyper vitesse. Okay, il est nul, le mien. Faut que je comprenne qu'est-ce que j'ai fait. En premier lieu, je vais le remettre. Donc, pack, Tourner. Hmm. Hmm. Je me souviens plus comment il était. Je ne me souviens même plus par quelle pièce j'ai enlevé en dernier. Est-ce que c'était celle-là ou celle-ci Je vais commencer par la pièce Anayama, tiens. J'imagine j'étais comme ça à un moment donné. J'ai tourné et puis j'ai enlevé. Ça me semble logique. Cette pièce-là, je vais la tourner comme si je devais la bloquer. Ensuite, je la rentre dedans. Ça me semble tellement pas ça. Ah, c'est le pin là qui fait chier. Faut faire rentrer le pin. Oh là là, ça va pas être facile. Mais je sais l'enlever. Damn it. <rire> euh... J'ai compris. J'ai réussi en fait à les sortir. Il fallait superposer ces deux pièces. Donc pendant que celle-ci sort, celle-ci va rentrer. Je vais la remettre. Si j'arrive. Voilà, comme ça. Pendant que celle-ci va sortir, celle-ci va rentrer en même temps. Ouais, non, je devais rentrer. Pardon. Ouais, je dois rentrer dedans. En fait, les deux rentrent en même temps. Pardon. Il faut trouver le bon angle. Voilà Ensuite, faut tourner. J'ai vraiment eu un gros, gros coup de bol. Hein. Vous imaginez pas à quel point. Hein. Voilà. Normalement, je me. Oulala là, là Voilà. Voilà. Maintenant, ça devrait être euh, piece of cake. Hein. Ça devrait. dois revenir à ma position initiale. Faut jouer avec les. Les arcs, oh là là, c'est. Pour faire bouger le pin. Et... Il est un peu embêtant à jouer, hein. <t en> <t en> Merde! Oh, j'espère. Je viens de voir qu'il s'est arrêté. mon smartphone a encore manqué de place il bon, va vraiment falloir que je fasse quelque chose pour ça parce que les vidéos de, de là de 50 ou 55 minutes euh, il en peut plus quoi et en attendant je me suis refroidi les mains donc voilà où j'en étais j'ai réussi à faire entrer les cercles à l'intérieur et il suffit simplement que j'arrive à aligner les deux disques et pour ça il faut simplement que enfin simplement je dis euh, que les pins soient inversés donc C'était vraiment cet angle-là. Il faut que cette pièce-ci soit vraiment dans le même angle que la barre métallique. Et en fait, c'est comme ça qu'on peut les faire tourner. Il me manque encore une étape Ah non, c'est bon. Parfaitement remis. Un peu moins d'une heure. Ouh, j'ai mal à mon cou. On va à la review. Donc pour sa difficulté un 4 sur 5 58 minutes pour tout désassembler et rassembler Je trouve que c'est un temps assez raisonnable pour un casse-tête Je n'en suis pas tout à fait sûr Mais j'ai l'impression qu'il y a une des barres Sur la pièce périphérique Qui est plus fine que les autres J'ai aucune idée si ça joue réellement sur la résolution du casse-tête Mais si c'est le cas c'est plutôt vilain je trouve Vous pourriez avoir le bon raisonnement Si vous n'utilisez pas la bonne barre Bah vous êtes fini Sinon oui le fait de bouger avec les pins Qui empêche donc euh, les disques d'aller dans n'importe quelle zone dans n'importe quel triangle c'est tout sauf évident en réalité hein. vous devez constamment jouer avec les angles et surtout sur la fin en fait ouais si je suis arrivé euh, je pense plus que c'est par chance qu'autre chose hein. parce que je voulais surtout retourner en arrière et au final je me retrouve à plutôt aller vers la solution quoi et pour son appréciation je lui donne un 2 sur 5. Alors encore une fois, le métal noir et ses formes sont super stylées. Ça, j'ai vraiment rien à dire là-dessus. On dirait une espèce de, de relique, quoi. Mais cette difficulté à tourner les pièces irrite assez rapidement. Et le fait de le garder 5-10 minutes dans sa main commence à vite vous faire chauffer les doigts. Et ça, c'est vraiment pas agréable. Aussi, je trouve pas si satisfaisant à réussir. Autant, il y en a plein d'autres où quand vous le finissez ou quand vous enlevez une pièce, ça fait un snap, un clic... Il y a un truc qui dit que, ouais, on, on passe à une étape suivante, ou qu'on a réussi une étape. Et là, il n'y a pas ça. Quand je l'ai réussi, bon, j'étais content de l'avoir réussi, hein, mais j'avais vraiment pas. Ce clic quoi, je sais pas comment mieux l'expliquer que ça. C'est peut-être au niveau sonore, mais c'est aussi au niveau visuel. Autant l'un que l'autre, j'étais pas vraiment satisfait donc je suis quand même content de l'avoir réussi, mais j'y retoucherai pas. Voilà, on se retrouve pour le prochain épisode pour le dernier casse-tête des anayama avec leur plus haute difficulté, un 6 sur 6. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé ou ce que vous aimeriez que je fasse comme prochain défi. Likez et partagez si vous avez aimé la vidéo pour en voir ou en savoir plus sur des casse-têtes. Le plus magique c'est de vous abonner. Ciao! Every puzzle has an answer.